Bonjour, dans cette vidéo je vais répondre à la question Faut-il investir à long terme en bourse Alors euh, je dirais oui puisque si on prend l'exemple de Warren Buffett qui est un des hommes les plus riches du monde, il a investi en bourse à long terme et on peut dire que ça lui a réussi. Maintenant euh, moi aussi j'investis à long terme mais sur certaines actions et avec une très faible partie de mon capital parce qu'on n'est jamais à l'abri euh, d'une euh, chute brutale euh, du marché qui efface une grosse partie euh, des gains. Donc euh, il faut être très prudent, il faut diversifier ses investissements et trouver justement les, les valeurs qui permettent euh, d'investir à long terme. J'ai un ami qui, qui arrive à faire euh, environ 8% par an euh, de son capital et il vit euh, de cela mais euh, c'est un trading assez passif. Donc si vous aimez plutôt être actif sur les marchés, alors je vous conseille plutôt euh, de choisir un trading beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire euh, le scalping. Le scalping, c'est un trading euh, qui vous permet de rentrer et sortir très rapidement du marché et de prendre plus de gains que ce que vous ne feriez sur du trading à long terme, puisque euh, du trading à long terme, vous allez investir un plus petit pourcentage de votre capital alors que si vous faites du scalping et eh bien vous pouvez prendre un levier beaucoup plus important puisque vous prenez moins de risques et vous allez gagner beaucoup plus en moins de temps. Donc le trading à long terme je ne suis pas contre du tout, je, je le pratique moi aussi mais euh, toujours avec un regard euh, d'investissement à long terme en sachant que ce n'est pas un investissement très très sûr euh, donc euh, ne misez pas tout là-dessus, diversifiez et si vous aimez euh, être plus actif, gagner plus rapidement de l'argent, à ce moment-là je vous conseille plutôt de choisir un trading euh, comme le scalping et vous pouvez apprendre donc une méthode dynamique, une méthode euh, rapide de trading avec mes formations au trading, formation au scalping, formation Ishimoku, vous avez des liens ici au-dessus et en dessous de ma vidéo. Et Si vous prenez ma formation Scalping plus ma formation Ishimoku, donc ce n'est que 297 euros et vous aurez une très bonne méthode pour démarrer en bourse. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien c'est le moment. Inscrivez-vous ici en dessous. Cliquez sur la petite cloche si vous souhaitez être averti lorsque je publie une vidéo et je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir